Salut la famille, j'espère que vous allez très bien de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Moi ça, ça va, ça va très bien et je suis d'ailleurs très heureux de vous retrouver une fois de plus ce jour pour continuer cette aventure que nous avons commencé sur le jeu de, de l'acteur. Vous savez, il y a beaucoup d'aspirants, comme je l'ai dit dans euh, la précédente vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire carrière dans le métier du cinéma en tant qu'acteur et qui ne savent pas comment s'y prendre et qui n'ont pas la possibilité financière. Il faut aussi le dire, la possibilité financière pour euh, faire une formation. Alors, fort des messages que j'ai reçus à travers ma page Facebook, euh, ces derniers temps et depuis longtemps, bien sûr, j'ai donc décidé de partager avec vous la petite expérience que j'ai pu avoir depuis que j'ai commencé ce métier. C'était en, en 2008 en Consamba. Alors, pour cela, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas aller sur un masterclass où j'expliquerai point par point les, les, les, ce que l'on doit faire pour euh, devenir acteur Quels sont les efforts à fournir pour devenir un acteur et être surtout un acteur compétitif parce que le plus important comme vous le savez n'est pas seulement d'être acteur mais aussi d'être un acteur compétitif, c'est très important ce thème de compétition pourquoi? parce qu'aujourd'hui dans notre métier c'est devenu de la compétition totale, il y a beaucoup de personnes qui sont bourrées de talent et si tu viens au milieu de ces personnes et que tu n'es pas suffisamment préparé, tu dois sombrer dans le noir. donc il est très important, primordial et très capital d'ailleurs de faire une formation, de faire des masterclass. Vu notre pouvoir économique, c'est très compliqué. Alors, la semaine dernière, nous avons euh, introduit cette formation en jeu d'acteurs, ce masterclass pour euh, certains en jeu d'acteurs en parlant de, de la croyance en soi, de la confiance qu'un acteur doit avoir en lui. Et j'espère que vous avez tous pratiqué l'exercice que je vous ai donné qui était d'ailleurs d'observer déjà votre comportement pendant que vous regardez cette vidéo et aussi euh, regarder... Vous observez pendant une conversation que vous aurez avec quelqu'un et observez aussi la personne. Question de vous faire une introspection, vous reposer des questions personnelles qui vous permettront de, de vous connaître. Parce qu'on ne peut pas être un acteur sans se connaître. Sans se connaître. Donc, euh, pour ceux qui ne l'ont pas regardé, je vous invite à regarder la vidéo précédente sur « Devenir acteur ». Regardez cette vidéo avant de poursuivre celle-ci. Alors, avant de, de, de, de continuer, je vous invite à pour ceux qui ne sont pas encore à vous abonner sur la chaîne, activer la cloche de notification, et surtout partager la chaîne afin que les autres puissent bénéficier de ce que nous partageons ici sur, euh, sur la chaîne. Vous savez, pour construire une communauté, il faut qu'on soit nombreux. Il y a ceux qui décident de laisser leur savoir pour que d'autres puissent en profiter. Et maintenant, ne soyons pas des conservateurs. Le savoir artistique ne doit pas être une affaire de conservatoire, non, on doit pouvoir partager afin que d'autres en bénéficient pour préparer une autre, une autre génération qui viendra plus tard après nous. Donc, je continue donc à informer les uns et les autres que je vais faire ceci. Beaucoup vont se demander sur quelle base je suis un acteur. J'ai joué dans des films que beaucoup d'entre vous ont regardé. J'ai fait mes preuves jusqu'ici. C'est vrai que je continue de le faire et je suis technicien réalisateur euh, et fort de cette petite expérience j'ai donc décidé de partager avec les autres ce que j'ai pu acquérir durant euh, toutes ces années depuis 2000, euh, 2008, chose qui n'a d'ailleurs pas été facile parce que à un moment c'était pas évident de trouver des formations ou encore des, des, des masterclass en, en cinéma, vous savez chez nous par exemple, au Cameroun, c'est un métier qui a été longtemps lésé, qui a été longtemps lésé, et qu'aujourd'hui, on bagarre pour euh, faire renaître ce métier de l'actorat des, des centres. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'imprévisibilité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'imprévisibilité, ou encore de l'improvisation chez un acteur. L'imprévisibilité ou de l'improvisation. Il est vrai que ce thème ou ces deux thèmes sont euh, parfois liés aux acteurs qui sont déjà professionnels. C'est ce qu'on vous expliquera forcément pour vous les débutants sur des plateaux. Des réalisateurs vous diront non, n'improvise pas, reste sur le texte qui t'a été donné. Reste sur le texte qui t'a été donné, donne-moi mon texte. Parfois, il ne le dit pas parce qu'il euh, veut vous limiter, mais parce qu'il doute de votre capacité à comprendre la notion de l'imprévisibilité ou de l'improvisation. Et parfois, la difficulté se réside au niveau où comment faire cette prise On est en train de faire une prise. Vous savez que le cinéma, c'est plusieurs prises. C'est pas que... Parce qu'il y a beaucoup là qui veulent faire le cinéma et qui ne comprennent pas que c'est un travail acharné. Et c'est d'ailleurs pourquoi je commençais l'autre vidéo par dire si vous êtes ici parce que vous voulez être star, c'est mieux de changer de métier. Parce que le métier de Torah c'est pas pour des personnes qui veulent être star. Non. C'est pour des personnes qui sont prêtes à travailler pour réussir. Travailler dur. Parce que le travail, il est intense dans la Il est intense. C'est une mémoire qui doit être en train de, de tourner pendant que vous êtes sur, euh, sur le, le, le, le, le plateau. Alors, quand on parle de l'imprévisibilité ou de l'improvisation, c'est que si vous sortez quelque chose et que le réalisateur valide, il faut, il faut que vous soyez à même de refaire la même chose à chaque fois qu'on a dit couper action couper action parce que quand vous jouez le réalisateur parfois que vous ne voyez pas c'est l'assistant réalisateur souvent qui dit action ou ou le réalisateur quand il le dit vous êtes en train de jouer et à un moment lui il dit couper il coupe la scène parce qu'il a eu ce qu'il voulait ou parce qu'il ne trouve pas satisfaction. Et du moment où vous avez été imprévisible sur une valeur et qu'il est validé, faites la même chose au même moment en utilisant les mêmes gestes. Les mêmes gestes. Je vais m'expliquer très simplement. Vous voyez, on vous donne un scénario. On vous donne un scénario et dans la séquence en question, il y a des textes qui sont écrits, les dialogues, les répliques qui sont écrits. Alors, pendant que vous donnez votre réplique, à un moment, euh, tellement vous avez confiance en vous, vous croyez en vous, que immédiatement vous sortez quelque chose pour agrémenter. Pour agrémenter votre personnage Et de ce que vous sortez Le réalisateur lui y trouve très intéressant Il valide Seulement qu'au moment où on valide Rappelez-vous à chaque fois Que vous allez reprendre De refaire la même chose De refaire la même chose Je crois que c'est dans la crainte Que vous ne fassiez pas la même chose Que certains réalisateurs refusent aux acteurs débutants d'improviser mais il est très important de le faire et pour le faire vous revenez au premier coup que nous avons fait raison pour laquelle je vous ai dit ne prenez pas le premier le deuxième ni le troisième sans avoir regardé le premier tout ce que nous allons faire durant euh, cette séance de vidéo il y aura une une corrélation avec ce qui précède il y a une corrélation avec ce qui euh, ce qui précède par exemple, pour parler toujours de l'imprévisibilité, vous voyez sur le ring de boxe là, je vais vous prendre un exemple très simple. Sur le ring de boxe, vous êtes là, vous ne savez pas où l'adversaire va envoyer son coup de poing. Vous ne savez pas. Mais vous êtes là, c'est le mouvement de corps Vous êtes-vous jouez dans l'improvisation Donc ça dit, on lance Vous improvisez comment vous allez échapper Et vous improvisez aussi comment Vous allez envoyer, parce que rien n'est programmé Dans la tête Rien n'est programmé Dans la tête Rien, mais alors Rien n'est programmé Dans la tête Rien Et pour prendre un exemple palpable de ce que je suis en train de, de vous expliquer, j'ai eu la chance d'être auprès d'une très grande actrice camerounaise que beaucoup de personnes aiment bien, Orgel Kensop, alias Mamiton, comme les gens l'appellent. Et on a longtemps discuté sur euh, euh, ce qui sur les canaux d'or qu'elle a reçu et je lui demandais je cherchais à savoir maman ok bon tu as eu des canaux d'or comme ça a été le cas mais maintenant euh, qu'est-ce qui a été qu'est-ce que tu penses que tu as donné dans euh, des personnages que tu as eu incarné et qui ont marqué l'esprit des jurys ou du public qui votait pour que tu reçoives le canal d'or et à ma grande surprise c'est que euh, Mamie Thon me dit, ce pourquoi elle est nominée au canal d'or, généralement ce sont des improvisations, ce sont des choses qui n'ont pas été écrites, ce sont des textes qui sont venus comme ça, pendant qu'on est en train de jouer. C'est venu comme ça, et on l'a adopté. Ça dit tu es en train de jouer, et immédiatement, sur le feu de l'action, il y a quelque chose qui te vient et directement tu sors cette chose. Et tu ne peux pas sortir cette chose si tu ne crois pas en toi. Tu n'as pas besoin d'être un acteur professionnel pour sortir ce qui chauffe en toi. Parce que le fait qu'on dise que certains réalisateurs ne permettent pas aux nouveaux acteurs de le faire, ça devient un genre, euh, écoutez, vous allez donc... Euh, euh, éviter de, de vous exprimer. Vous avez la liberté de vous exprimer quand vous êtes acteur. Exprimez ce que vous avez en vous. Maintenant, si c'est pas bon, le réalisateur, lui, va rejeter. C'est son travail. C'est lui qui décide de ce qu'il prend ou de ce qu'il rejette. Que ça vous plaise ou pas, c'est un réalisateur qui décide de ce qu'il prend ou de ce qu'il rejette. L'improvisation que vous trouvez euh, très intéressante peut ne pas lui parler. Et ce que vous trouvez moins intéressant peut être exactement ce qu'il trouve. Et il valide cela du moment où il la valide, continue dans la même lancée. Donc, Mamiton, vous voyez ces canaux d'or, ce sont des choses et j'ai travaillé sur, euh, sur un projet récemment avec elle diffusé sur cette chaîne que je vous invite déjà à, à, à regarder. Cafetaria Mama Choco. Cafetaria Mama Choco. J ai, j ai, j ai, sur le plateau, je parlais toujours des petites vannes qu'elle sortait de temps en temps, des, des, des petites vannes comme ça là qui sortaient. Et tu essayais de, de, de comprendre d'où ça vient. Ce n'est pas le texte qui est écrit. Ce n'est pas le texte qui est écrit. Mais après, quand elle sort ses vannes sur le plateau, tout le monde... Ça dit on a juste, on attend juste que je dise couper et que tout le monde éclate mais quand elle sort la vanne, tu regardes autour de toi c'est ces gens tout le monde a un signe là comme si écoutez euh, la personne on, on veut bloquer euh, on, on veut bloquer sa bouche parce que on, on a envie de rire on s'étouffe de rire au fait il y a une phrase qui me reste toujours, euh, toujours gravée dans, euh, dans la mémoire, c'est quand elle dit à ses belles sœurs dans cette série, que je vous invite déjà à regarder Cafetaria Maman Choco, sur la chaîne première saison et deuxième saison, la, suite, la diffusion de la suite c'est dans quelques jours, toujours pour la deuxième saison. Quand elle dit à ses belles sœurs qui viennent réclamer de l'argent Wanago Singh, moi, -wa, on Et après, nous, on demande, mais maman, on moi, ça veut dire quoi Elle dit, ben, c'est sorti comme ça. C'est comme pour dire, vous verrez des étoiles. Ce que vous cherchez là, vous n'aurez pas. Et après, en tant que réalisateur, quand tu es face à ça, tu te dis, ben, écoute, ça, ça, ça, ça tient par rapport à son état émotionnel, son état d'esprit. Ce qu'elle vient de sortir donne une autre coloration à ce que le scénariste a écrit. Et à l'histoire, artistiquement parlant, que le réalisateur veut écrire. Donc, l'imprévisibilité, vous deviez déjà comprendre que c'est le caractère de ce qui n'est pas prévu. C'est pourquoi je parle de l'improvisation. L'improvisation. Quelqu'un imprévisible, c'est quelqu'un que vous ne pouvez pas déterminer exactement ce qu'il va faire ou ce qu'il va dire. C'est ça être imprévisible. Et pour être à la hauteur de ce caractère-là, pour pouvoir improviser, vous devez avoir une culture personnel en vous vous devez vous cultiver vous devez vous cultiver vous savez à force de se cultiver parfois il y a des choses qui qui se font très naturellement parce que le cinéma comme je vous le disais quand tu crois en toi tu es naturel et quand tu es naturel il y a des choses qui sortent et que toi-même, tu ne peux pas expliquer facilement d'où ça vient. Mais parce que dans le naturel que tu exprimes, même ton corps, le mouvement corporel est tellement réel et imprévisible que parfois tu deviens une marque pour, euh, pour les réalisateurs. Vous allez voir, et il y a beaucoup d'acteurs qui commencent, ils ont le vent en poupe. Ils sont tellement sollicités, c'est eux, eux qu'on veut ici, c'est eux qu'on veut là-bas, c'est eux qui sont... Mais après un moment, les réalisateurs non, ne les appellent plus. On ne les appelle plus. D'autres vont venir sortir des histoires pour essayer de vous convaincre. Mais le problème, le gros problème parfois réside dans le fait que L'acteur en question ne propose pas. L'acteur en question ne propose pas. Même dans votre vie réelle, quand vous menez une activité et que vous travaillez avec quelqu'un qui vous suit juste et ne vous fait jamais une proposition, à un moment vous vous sentez comme gêné et aussi la personne se, se limite, est arrière là comme... Vous voyez, comme parfois le riz, vous l'avez préparé et euh, il est cuit, vous mettez de l'eau. L'eau ne se sèche plus. L'eau ne se sèche plus. La personne ne propose pas. Les réalisateurs aiment des gens qui apportent du nouveau. Qui proposent. Qui apportent un jeu qui est différent de ce que l'on a eu à voir ailleurs. Des acteurs qui les font rêver. Des acteurs que quand ils jouent, on dit « Waouh » Est-ce que c'est le même acteur que j'ai vu dans l'autre film-là Il est purement différent dans celui-ci. Voilà l'acteur que les réalisateurs veulent. C'est pourquoi généralement vous allez comprendre beaucoup de réalisateurs ou quand vous irez dans d'autres formations en dehors de celle ci des gens qui vous diront L'acteur c'est un moule. Vous connaissez les moules, ça dit tu veux faire une brique, tu fabriques ton moule en fonction de, de, de, de, de, de, de fabrique ta moule en fonction de ce que tu veux donner, la forme de la brique que tu veux. C'est ça l'acteur. Il doit proposer des jeux différents. Il va proposer autre chose. Et pour être à même de le faire, l'acteur doit se cultiver. Il doit se cultiver énormément. Il faut lire. Il faut beaucoup lire. Au lieu d'utiliser notre temps pour être dans des snacks, dans des points où on va faire ci, des amusements qui parfois ne nous apportent rien, pas pour dire qu'on n'a pas le droit de s'amuser, de se distraire mais tant que ça nous apporte rien ou quand, tant que ça devient répétitif pourtant tu dois travailler sur une carrière c'est pas important, c'est pas bien. C'est pas bien, il faut lire, utilisons de notre temps pour lire. Pour lire. Parce que parfois la difficulté se réside au niveau où on est limité dans l'improvisation parce que on ne on ne comprend déjà pas le sens de la phrase qu'on est en train de donner. On ne comprend pas. Vous convenez avec moi que tant que tu ne comprends pas quelque chose, tu ne peux pas donner cette chose comme on, on la veut. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Lisons. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de faire de grandes études et qui veulent devenir des acteurs, c'est toujours possible. C'est possible. Il y a des petits bouquins, il y a des petits romans, il y a des petits trucs. Faisons des exercices de lecture, faites des exercices de lecture. Lisez, lisez, cultivez-vous, regardez des émissions télé. Ça y va de la culture, regardez des émissions télé, parce que quand on dit lire, ou se cultiver, on se dit que ça se limite seulement à la lecture d'un roman ou d'un bouquin ou autre. Il y a des scénarios qui sont tellement mal écrits, tellement mal écrits, que si l'acteur n'a pas la capacité d'apporter du sien pour arranger cela, son jeu passera inaperçu. Ah oui, inaperçu. comme toujours, c'est pas c'est pas être figé sur le texte qui fait de toi un acteur. C'est pas être figé sur le texte qui fait de toi un acteur. C'est pourquoi je vous parle de la compréhension de ce que vous dites ou de la compréhension de ce que vous voulez dire. Parce que quand vous avez réussi à comprendre le texte que vous voulez donner, à comprendre ce que vous dites, c'est plus facile d'apporter du vôtre dans ça, d'improviser, d'être imprévisible, parce que vous ressentez, vous avez compris la chose, vous croyez en vous, vous vous lancez, vous proposez. Et quand le réalisateur y voit quelqu'un qui a compris ce qu'on lui demande de faire, la personne a tellement confiance en elle quand elle dit cette chose que le réalisateur a dit « Mais prenons ça. » J'ai un grand frère à moi, Sinclair, quelqu'un qui me dit souvent « Quand tu veux mentir, manque tellement bien, quand quelqu'un veut même douter de ce que tu dis, la personne se convainc personnellement que tu dis la vérité. Quand tu veux mentir, ment tellement bien que la personne qui veut douter de ce que tu dis, se convainc que ce que tu dis est vérité. Quand un scénario il est mal écrit, vous devez réécrire le scénario en votre manière. Et pour réécrire un scénario, lui donner un sens crédible, c'est-à-dire donner un sens crédible au personnage que vous incarnez dans le film, ceci réside dans votre façon d'apporter du vôtre, d'improviser, d'être imprévisible. Vous voyez quelqu'un, il prend un personnage qui est mal écrit, et tellement il embellit ce personnage que, dans les salles, c'est ce personnage que l'on acclame. C'est ce personnage que l'on a parce qu'il est devenu le personnage. Il s'y est mis, il a donné de ce qu'il avait. Et ceci doit se faire à chaque projet. C'est pas que aujourd'hui tu l'as faire ici et voilà, voilà. C'est très important. Évitons la redondance. Éviter la redondance dans l'improvisation éviter la redondance dans l'improvisation. Parce que quand on dit improviser, vous faites quelque chose ici qui marche. Comme on a validé ici, c'est la même chose que vous proposez partout. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Soyez imprévisible. Parce que si déjà... Vous faites la même chose partout. Vous convenez avec moi que, à chaque fois, ou dans chaque film, quand vous allez lancer la phrase, on doit dire, quelqu'un, celui qui regarde, doit finir cette phrase. Non. Le cinéma, c'est pas l'humour. Un acteur n'est pas un humoriste. Un humoriste, lui, il peut avoir sa marque déposée jean ce temps on sait que la finition s'étend. Mais un acteur, non. Un acteur, c'est quelqu'un qui occupe des personnages. Lui, il joue des personnages. Et à chaque personnage, son caractère. Chaque personnage, son caractère. C'est ça que vous devez savoir. À chaque personnage, son caractère. Donc, dans l'improvisation, si aujourd'hui, on a apprécié ce que vous avez fait. Ne prenez pas ça pour, comme monnaie euh, gagnante, genre, partout. C'est la même chose que vous allez proposer. Non. Non. Prenez vos idoles. Prenez vos idoles, des acteurs que vous aimez bien. Regardez-les. Observez-le jouer autant pour moi. Et le travail que vous deviez faire, c'est d'essayer de voir à quel niveau il a improvisé. À quel niveau il a improvisé. Vous savez, c'est parfois très simple de connaître quand on est dans l'état d'improvisation ou l'état du scénario qu'on vous a donner vous voyez ça veut dire parfois vous allez arriver à un endroit et on vous dit ici on a écrit le texte c'est une phrase vous avez besoin d'un certain nombre d'émotions que vous voulez donner vous les donnez un certain nombre d'émotions. Vous voyez que sur une phrase, ça ne peut pas marcher comme vous voulez. Et rapidement, vous restez dans cette phrase, mais vous apportez ce que l'on apporte. On appelle souvent dans notre langage des condiments pour lui redonner un sens, pour redonner vie au personnage. Parce que tout ça, l'improvisation, l'imprévisibilité, c'est donner vie à votre personnage. Rendre existentiel le personnage que vous incarnez dans le film. C'est ça, l'improvisation. C'est ça, l'improvisation. Et comme je l'ai dit... Évitez d'improviser la même chose chaque fois. Le genre quand quelqu'un il regarde le film, il sait directement que vous allez dire telle chose, ou vous allez faire telle chose. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Et aussi, vous n'allez pas improviser partout. N'allez pas en même temps aussi improviser partout. Cherchez des moments cruciaux de votre personnage pour apporter du vôtre. Pour apporter du vôtre. Dans un scénario d'un long métrage, on est dans 80-100 scènes. Vous êtes acteur principal, par exemple, pour dire n'importe quoi. Et. En tant qu'acteur principal, s'il y a 100 scènes, vous intervenez dans 80 par là. Vous n'allez pas improviser sur 80 scènes. Non. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous serez obligé de de vous répéter. Parce qu'au lieu d'être en train de travailler pour être le personnage, vous serez plutôt en train de travailler pour ce que vous allez augmenter Non L'improvisation ce n'est pas Une obligation Genre si je n'improvise pas ici Ça ne fait pas de moi Un grand acteur Non Et aussi que vous deviez savoir Que ne peut improviser que des personnes Qui sont capables Qui sont suffisamment cultivées Suffisamment cultivées pour improviser et les improvisations que nous apportons doivent être naturelles. Ça doit être naturel. Imprévisible. Imprévisible. Donc, des improvisations que nous apportons doivent être imprévisibles. Ce ne sont pas des improvisations du genre « ça a été préparé ». Non. Quand c'est préparé, ce n'est plus une improvisation. Ce n'est plus une improvisation C'est comme quand vous allez à un casting Les membres du jury vous disent Ok, puisqu'ils n'ont pas préparé Ils ont préparé pour certains des textes Et dans d'autres castings, les textes n'ont pas été préparés Alors, les membres du jury, eux, ils vous disent Ok Aujourd'hui, on vous donne une histoire On vous dit, voilà l'histoire Tu es allé chercher un travail. Lui, c'est ton patron. Toi, c'est le demandeur d'emploi. Et quand tu arrives, il te dit qu'il n'y a plus de travail. Mais il faut, dans cette scène-là, que tu le convainc à te prendre comme employé dans cette entreprise. Jouer. Maintenant, bah, bah, bah, euh, salut, messieurs. Salut, qu'est-ce que puis-je faire pour vous? J'ai vu l'annonce de la demande de mon travail. Je suis intéressé. Oh, ah, je suis désolé, c'est encore affiché là. Oh, euh, on a déjà recruté quelqu'un pour ce poste. Pour le moment, on ne recrute plus. C'est dans les six prochains mois qu'on doit recruter. Vous voyez, vous commencez, euh, s'il vous plaît, messieurs. Y a-t-il pas autre chose que je pourrais faire pour, pour y a-t-il pas un petit truc à côté, un, un autre boulot pour lequel vous pouvez me positionner pour que je travaille, s'il vous plaît, c'est très important pour moi, je suis sans emploi, j'ai une famille, je j'arrive pas à payer mon loyer tout, patati patati. Vous allez sortir des arguments pour essayer de le convaincre. Là, tous les deux, vous êtes en train d'improviser, c'est pas un texte. Et parfois ça peut donner une logique, mais les gens s'emportent les gens dans ce que vous dites. Les gens s'emportent dans ce que vous dites. Tellement vous êtes naturel dans l'improvisation est vrai que l'on se demande, attends, ces gens-ci, est-ce qu'ils n'ont pas ce problème là Est-ce que l'autre n'est vraiment pas.. Est-ce qu'il n'est vraiment pas dans le besoin Et. À partir de cet instant, on voit en vous cette cette qualité, cette force-là d'apporter du vôtre dans un film, d'apporter un sang nouveau dans un scénario. Et de là, vous venez de marquer l'esprit des techniciens. Vous venez de montrer combien vous êtes intéressant. Alors, aujourd'hui, nous sommes venus parler de l'improvisation, de l'imprévisibilité. De l'imprévisibilité, qui est un point très important pour un acteur. Et vous avez compris que cette imprévisibilité, pour y parvenir, vous avez besoin d'être suffisamment cultivé. D'être suffisamment cultivé. Pas besoin d'avoir faire de très grandes études pour être à la hauteur. Tout ce que vous avez besoin là maintenant, c'est de lire, écouter des émissions de débat. Quand vous écoutez des émissions de débat, vous apprenez la façon des autres de parler. Vous captez des choses qui peuvent vous être utiles. Lisez. Dans les livres, des bouquins, des, rom des, de, de, de, des romans se cachent beaucoup de choses. Et n'improvisez pas tellement. Genre, ça devient agaçant à un niveau. Ne devenez pas agaçant à cause de vos improvisations. Non. Limitez les improvisations. Vous deviez savoir à quel moment vous pouvez apporter du vôtre. À quel moment vous pouvez improviser. À quel moment vous pouvez être imprévisible. On n'est pas imprévisible partout. Proposez improviser si ça ne marche pas le réalisateur lui vous dira ça ne marche pas alors avant de sortir de cette autre édition de formation deuxième épisode je vais vous inviter tous qui regardaient ce programme et qui aspiraient devenir des acteurs à faire chacun une courte vidéo sur 1 minute 30 maximum 1 minute 30 maximum ou personnellement vous pensez à une histoire vous créez votre univers jouez cette histoire ne nous la racontez pas jouez cette histoire de vos propres mots et surtout n'écrivez pas ce que vous direz dans ce jeu sur un bout de papier Jouez-la Envoyez-nous Et nous allons poster Sur la chaîne Pour permettre Pour permettre Aux autres D'apprendre De vos erreurs Ou de ce que vous apportez Donc c'est un exercice que je vous donne et surtout ne regardez pas cette vidéo sans avoir regardé la première parce que les vidéos, les suites de vidéos ont une relation très importante avec les vidéos précédentes. Avant d'arriver à l'imprévisibilité, on a parlé de croire en soi qui portait sur la toute première vidéo et qui avait un rapport très direct ici, parce que pour être imprévisible, vous deviez être naturel, et pour être naturel, vous deviez croire en vous. Vous deviez croire en vous. Nous allons donc nous retrouver vendredi prochain pour une autre vidéo, et cette fois-ci, nous allons parler de l'écoute. L'écoute au cinéma. Qu'est-ce que c'est en quoi c'est important d'écouter au cinéma pour un acteur En quoi c'est important pour lui Nous parlerons de ça dans la prochaine vidéo. Mais avant de partir, je vous invite à vous abonner sur la chaîne, activer la cloche de notification, partager toutes nos vidéos, liker-les, commenter-les et si vous l'êtes déjà, Merci beaucoup et surtout continuez à nous regarder, continuez de liker nos vidéos, continuez de les partager et surtout de les commenter. Sans vous, nous ne sommes rien. My Freak Entertainment existe pour vous. Je vous aime très fort. Retrouvons-nous vendredi prochain. Je suis votre humble serviteur, le fils du peuple. Ciao